Euh, C'est un honneur pour moi de m'exprimer en français. Comme j'ai dit en anglais, j'ai rarement l'occasion de le faire, donc euh, j'en profite. Je suis ministre du Tourisme et de l'Environnement de l'Albanie, donc pas seulement ministre de l'Environnement, mais Tourisme et Environnement, ce qui n'est pas un cas euh, commun. Très rarement, on trouverait, à ma connaissance, il n'y en a peut-être pas d'autres, gouvernements qui mettre dans le dans le même portfolio euh, le tourisme et l'environnement qui paraît être hostile mais justement c'est pour qu'ils ne soient pas hostiles quand on les a conçus dans sous le même toit dans le même ministère enfin euh, l'idée c'est de pouvoir garder l'équilibre entre les deux secteurs qui euh, pour l'Albanie constituent, constituent deux priorités absolues développement du tourisme mais du tourisme responsable et durable et protection de l'environnement, qui pour nous est très important, non pas parce que, comment je dirais, ça devient un peu à la mode, parce qu'on en parle partout, même quand on reçoit des mails, à la fin des mails, il y a toujours un, un petit symbole en vert pour rappeler que, bon, on est politiquement correct, même quand on écrit des emails, même si le contenu des emails pourrait être contraire à l'environnement parfois. Mais, c'est parce que l'Albanie étant un petit pays euh, est très riche en relief, en géographie, en rivières, en forêts, en montagnes. Le trois quarts de l'Albanie, tout petit pays en nord de la Grèce, euh, en face de l'Italie. À, à chaque fois que je parle dans des conférences internationales, je fais un effort pour vous situer un peu dans la carte du monde parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde où ce que ça se trouve. Eh bien, l'Albanie, un pays très riche en montagne, en forêt, mais aussi en rivière, et avec un littoral magnifique entre le Monténégro et la Grèce. Oui, you have to translate, this is why you are, Alors, or you have to continue. Euh, non, non, c'est tellement intéressant que euh, je comprends bien, et vous plaidez très bien votre cause, c'est que nous tous allons venir vous voir. Ah ben ça, c'est la surprise, c'est à la fin de ce que je vais dire. Alors, je... <rire> en parlant, en parlant, en parlant de la, des rivières, euh, permettez-moi de vous dire, d'accentuer aussi que l'Albanie, puisque vous parliez tout à l'heure de la paix à travers les ressources hydriques, c'est un pays qui produit de l'énergie 100% renouvelable. 100% renouvelable mais à base euh, hydrique c'est à dire c'est les centrales hydroélectriques qui produisent de l'électricité en Albanie zéro euh, énergie euh, de charbon ou autres sources euh, qui produisent de l'énergie mais comme vous l'avez dit Monsieur tout à l'heure euh, être totalement dépendant des centrales hydroélectriques, on est aussi totalement dépendant des caprices de la météo. Et avec les changements climatiques, l'Albanie, même si ce n'est pas, pas du tout un pays qui pollue, ce n'est pas un pollueur, c'est quand même une victime de, des changements climatiques avec des périodes très longues de sécheresse ce qui fait qu'on a toujours les, le regard vers le, le ciel, il pleut ou il ne pleut pas. Et lorsqu'il pleut, on prie encore le ciel pour qu'il ne pleuve pas trop, puisqu'après, on a des inondations. Ceci dit, euh, on est toujours à la recherche d'autres ressources de production d'énergie, étant un pays avec plus de 300 jours par année ensoleillés on a développé tout récemment des stratégies d'énergie de, de panneaux solaires et de l'énergie euh, du vent par les éoliennes mais euh, d'autre part même si on a toujours produit de l'énergie par euh, des centrales hydroélectriques on a quand même des sources hydriques très importantes. on serait Classé le deuxième pays en Europe euh, en ce qui concerne les recherches en ressources hydriques par, euh, par, enfin, par habitant, mais on a une rivière qui est déjà connue comme la dernière rivière sauvage, the last wild river in Europe. Notre rivière s'appelle la rivière de Viosa. Pourquoi la rivière de Viosa serait la toute dernière sauvage? la toute dernière des rivières sauvages pourquoi qu'est-ce qui s'est passé des autres rivières en Europe pourquoi depuis presque huit ans dix ans tout le monde parle et demande fait de la pression à très juste titre d'ailleurs de sauver la dernière rivière sauvage de l'Europe ce serait pas le moment peut-être de se poser la question qu'est-ce qu'on a fait des autres rivières qu'est ce que les autres pays beaucoup plus développés que l'Albanie, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, beaucoup plus important, en termes géopolitiques, mais aussi en termes financiers, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur rivière jadis sauvage Ça, ça mérite peut-être un moment de réflexion avant de demander au plus petit pays de l'Europe, et pas le plus puissant, de protéger sa rivière alors qu'on n'a pas d'autres ressources d'énergie. Cependant, c'est une question aussi de maturité, une question d'émancipation de la société. Émancipation qui ne pourrait pas avoir un seul acteur ou une seule voix, mais c'est l'émancipation d'une société qui va de pair d'un côté la société civile, de, de, de l'autre côté des, des ONG environnementales, euh, la communauté locale, mais aussi les, les politiciens je suis pas je fais partie de, de la classe politique albanaise mais pas de façon classique je viens du monde académique et il y a dix ans j'ai j'ai arrêté mes cours à l'université pour euh, m'engager dans la politique euh, pour passer de la parole à l'acte et notamment euh, j'ai pu être témoin acteur mais en même temps euh, actionnaire si vous voulez de cette maturité pour atteindre en 2021 euh, le niveau de la grande décision du gouvernement albanais pour protéger la dernière rivière sauvage de l'Europe, mais aussi une richesse extraordinaire de l'écosystème et de la biodiversité albanaise. La rivière Doviosa est une rivière qui prend ses sources dans la montagne de Pande en Grèce. 60, les 70 premiers kilomètres se trouvent en Grèce ensuite traverse la frontière albanaise à l'est de l'Albanie pour traverser tout le sud de l'Albanie pendant 200 kilomètres jusqu'à sa delta à la mer Adriatique que nous partageons avec l'Italie et pas seulement euh, c'est une rivière qui euh, dispose aussi de trois tributaires de trois branches très importantes qui traversent l'extrême sud de l'Albanie et qui constitue un laboratoire vivant, un laboratoire naturel avec un écosystème très important. Mais je voudrais aussi souligner que ce n'est pas tout simplement un laboratoire ou une, un écosystème de flore et de faune. C'est aussi un écosystème de l'âme humain, des Albanais qui l'ont habité pendant des siècles et qui font partie de cette biodiversité sans lesquelles cette biodiversité ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. D'où l'idée du développement durable, du tourisme responsable, qui ne serait pas que de, de la mer et du sable, comme la Méditerranée est généralement connue à l'œil des touristes de base, mais qui serait plutôt une découverte de la nature, d'un potentiel, d'une richesse, dans laquelle on vit tous les jours sans se rendre compte. L'idée, c'est de pouvoir se rendre compte de cette richesse, d'y participer en la protégeant, mais aussi en la montrant, en la sauvegardant, mais pour faire, en, en faisant profiter les communautés de l'économie locale, de pouvoir développer d'autres sources de tourisme. Et c'est ce qui se passe, en fait, depuis quelques années avec l'écotourisme. Le, le, le tourisme de l'aventure, euh, les randonnées à la montagne et surtout l'agrotourisme qui devient en Albanie une attraction très importante et qui donne la possibilité à des, à des agriculteurs, à des gens du terrain qui développent, qui cultivent, qui s'occupent de l'élevage, de transformer leurs produits locaux en offres touristiques pour des gens qui sont vraiment à la recherche de nouvelles destinations au-delà des randonnées classiques. L'Albanie en est une. Une nouvelle destination qui, euh, la dernière année, a étendu euh, la superficie des aires protégées de 17% du territoire à 21,3%. Donc, notre engagement déjà pris au sommet de, de Montréal de la COP15 pour la biodiversité et d'arriver d'atteindre 30% du territoire d'ici 2030, zone pro, air protégé. Euh, ce sont des, des engagements trop courageux. Ce sont des engagements qui coûtent énormément d'argent puisque ce n'est pas du profit immédiat, mais qui font preuve d'une maturité parce que je considère que c'est notre génération en fait, qui a causé beaucoup de dégâts à la nature à la planète au climat aux rivières et c'est aussi notre génération qui pourrait arrêter le pire donc euh, c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision ce n'est pas pour euh, pour quelques jours ni pour quelques années c'est pour les décennies et les siècles à venir en fait c'est pour nos enfants merci Merci beaucoup. Thank you very much, Madam Minister, Madam Uh, We have here in the room some people who don't follow French. So I'll translate for them. But they clapped as well, because uh, they were listening to you and your uh, speech was inspirational. It was inspired You talked about the soul, nature, and our children. And this is why we're here uh indeed in, in, uh, and i can modestly <laughs> vouch for what eric or was saying that your french is amazing and excellent Basically. eric i believe there are five yeah. seats uh which are open at the academy Française nowadays i think yeah. you, you should five uh, seats you so should if you want one seat we, <coughs> i can support you of course we should campaign for you please do well, I, i'm very busy with my my river of yosa you know we have just started the first already declared national park uh just two weeks ago it was a big ceremony in albania for this declaration we have uh accomplish this first step of the project together with uh, international NGOs, international experts, and uh, with the expert of IUCN, which is International Union for Conservation of Nature, uh, but also with uh, a great cooperation with Patagonia, which is the American uh, big uh, company who helped us. And uh, now it's uh, the second step, We have already started the negotiation with the Greek uh, government in order to have a transboundary national park between Aos, which is the Greek part of the river and Vyosa, which is the Albanian part side. So it will be not only, we have not only the first national park of a wide river in Europe, but we will have also the first transboundary park with Aos and Vyosa and the the follow-up uh it's another uh, big step the management plan so for the moment the the time is so busy and the ambition also this is why it's maybe better that you come in albania for the for visiting our our river but which is also your river I'm saying this because with UNESCO we have already started the process, or let's say the preparation of the process in order to for the inscription of Yosa River in the reserve biosphere of UNESCO uh, natural uh, heritage list. And but you have to visit Albania also because we have wonderful landscapes, wonderful uh, cultural heritage, archaeological sites and amazing food, believe me.